Ce livre est né d'une rencontre entre mon expérience de la concertation dans le domaine de l'environnement et la médiation dans la famille, le voisinage ou l'entreprise à laquelle je me suis formé. Le potentiel de transformation des conflits par la médiation et l'importance des enjeux relationnels dans toute dynamique collective ont alors fait complètement écho à mon vécu professionnel qui portait sur des questions bien différentes de préservation des milieux naturels ou de développement des énergies renouvelables. Ce livre est donc né d'une prise de conscience de l'intérêt de relier l'univers de la médiation et celui de l'environnement. Alors j'ai cherché à avoir l'intérêt d'une mise en œuvre des approches de la médiation sur les territoires pour traiter des questions d'environnement. Pour ça, j'ai regardé quelles étaient les pratiques de médiation environnementale actuelles, ce qui était transférable des savoirs de la médiation à ces échelles et sur ces problématiques et ce qui faisait obstacle éventuellement à ce transfert pour finalement voir quelle contribution l'approche spécifique de la médiation pouvait apporter au monde actuellement très très dynamique et très innovant de la participation. La médiation environnementale, c'est un processus d'échange structuré qui va réunir des parties prenantes autour d'un projet, d'un problème ou d'un conflit lié à l'environnement ou au territoire. Il est accompagné d'un tiers neutre le médiateur qui va chercher à conforter l'autonomie et la responsabilité des participants pour les aider à trouver leur propre solution. Pour arriver à ce résultat, le médiateur va s'attacher à la reconnaissance des préoccupations et des besoins des participants, à ce qui compte vraiment pour eux, et qui vient sous-tendre les positions qu'ils expriment au départ. Pour le médiateur, rester au niveau des positions, c'est finalement prendre le risque d'un dialogue de sourds, et d'une polarisation de la discussion conduisant à un blocage ou à des compromis peu satisfaisants pour les parties prenantes. Une fois que celles-ci se sentent reconnues et sécurisées dans ce qui est essentiel pour elles, alors seulement euh, pourra s'engager un travail de négociation et de résolution créative de problèmes. Les pratiques de médiation en environnement ont donc ce site particulier, quelle place la reconnaissance des intérêts particuliers des acteurs comme un passage obligé pour euh, construire par le dialogue une vision à la fois commune et un intérêt collectif. J'identifie dans mon livre deux modèles d'intervention qui puisent aux mêmes sources mais ont aussi leurs Donc D'un côté, le dialogue territorial qui vise une bonne qualité euh, relationnelle entre les acteurs et de l'autre, la construction de consensus qui sera plutôt tournée sur les procédures de résolution de problèmes et qui est conçue comme une négociation assistée. Partant de mon expérience et de mes questionnements, j'ai mené un travail d'enquête, bibliographique et de retour d'expérience auprès des praticiens de la médiation et de la concertation. J'ai tenté de clarifier ce qui fait la spécificité de la médiation et en quoi elle se distingue ou au contraire a des points communs avec d'autres formes de concertation, comme par exemple la négociation ou le débat. J'ai également questionné les spécificités du champ de l'environnement dans une sorte de mise à l'épreuve de la proposition de la médiation, une sorte de crash test, en m'appuyant sur les arguments avancés par ses promoteurs et les critiques qui lui étaient adressées. Comment la médiation pratique par nature privée peut-elle traiter d'enjeux d'intérêt général Comment peut-elle prendre en compte les absents à la table du dialogue comme le grand public ou la nature Comment une approche qui laisse la part belle à la négociation peut-elle éviter de reconduire les rapports de pouvoir Quel est son potentiel de transformation des conflits d'environnement Dans un troisième temps, j'ai utilisé le prisme de la médiation pour considérer certaines dimensions clés de la concertation. Le dispositif participatif, la posture de l'animateur, la pratique du débat et le recours aux experts très présents dans le monde de l'environnement. Ce livre s'adresse aux médiateurs qui s'intéressent aux questions environnementales, aux professionnels de la concertation intéressés par la médiation et par l'éclairage décalé des pratiques participatives qu'elle propose, et plus largement à toute personne qui s'interroge sur les possibilités de conduire collectivement le chantier colossal de la transition écologique au sein d'institutions démocratiques. A l'issue de ce travail, il m'apparaît que la médiation propose une approche du changement qui prend pleinement en compte la double contrainte qui se joue actuellement entre, d'un côté, un défi écologique d'une ampleur sans précédent et, de l'autre, les difficultés à faire émerger des visions partagées dans nos sociétés qui sont plurielles. Les principes de la médiation, la culture du dialogue dont elle est porteuse et les savoir-faire concrets que mettent en œuvre les médiateurs sont pour moi une source d'inspiration absolument nécessaire pour contribuer à relever le défi de la crise environnementale sans renier nos valeurs démocratiques. J'espère donc que ce livre apportera à la fois des repères utiles aux médiateurs et praticiens de la concertation et contribuera aux réflexions actuelles. Je vous en souhaite une très bonne lecture.